Salut les Globes Reporters, c'est Elodie, et ce soir, petite balade dans le quartier de Dinh Tin Roa, un quartier extrêmement touristique, où vous avez beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de touristes qui viennent, notamment se promener le long de ce magnifique lac, vous voyez toutes ces lumières, ces sculptures, euh, et les jeunes mariés viennent prendre des, des photos ici, euh, les enfants se promener. donc voilà, c'est un quartier extrêmement au centre d'Hanoï, dans lequel nous nous trouvons ce soir. Alors évidemment, pas de marché euh, sans nourriture. Donc euh, là, on s'est arrêté sur un super stand euh, qui faisait des, des sushis, des sushis panés. Alors vous voyez, ça ressemble à ça. Euh, dedans c'est comme un sushi sauf que c'est un peu pané autour. Et puis un autre produit que moi je déguste. Devinez ce que c'est. Ce sont des chips. En fait. Mais vous voyez c'est une manière euh, extrêmement originale de manger les chips. Et puis évidemment un peu de shopping aussi. Allez c'est parti. Hey. vous voyez les Globes Reporters dans ce quartier de Foucault qui est donc euh, l'ancien quartier colonial avec de vieilles maisons, vous avez des, des rues par thème. Donc par exemple dans cette rue, vous avez les fruits de mer, avec tout un tas de restaurants qui proposent des fruits de mer. Donc on a euh, ces crabes, ces huîtres, ces palourdes, et puis le Vietnam c'est un pays côtier. Euh, donc vous avez évidemment énormément de fruits de mer. Et là, on est dans le quartier des bonbons. Alors ça va vous plaire parce qu'il y a plein de bonbons partout. Et puis il y a même, regardez, des énormes paquets de chips. Vous avez déjà vu ça en France C'est fou, hein Dans ce cadre eh bien, qui m'a été offert par euh, la personne qui tient la caméra, donc merci beaucoup à Magnifique cadre représentatif du Vietnam, ainsi que eh bien, ce t-shirt également que je pourrais porter euh, à l'équipe qui porte le drapeau du Vietnam. Et puis ces petits porte-clés absolument typiques du pays. Et voilà, ici vous pouvez euh, trouver ce, ce type de tableau. Euh, bon, c'est touristique, mais ça fait toujours plaisir de ramener un bon souvenir. Bonne soirée